Bonjour et ravi de vous retrouver pour le secret du jour. Quelle est la posture probablement la plus simple, la plus symbolique du yoga et qui apporte le plus d'apaisement et qui arrive à rééquilibrer et notre corps et notre esprit et nos énergies. Et cette posture, c'est l'arbre. Suivez le guide. Je vais tâcher de vous expliquer l'arbre comme j'aurais rêvé qu'on l'explique quand j'ai débuté. Il m'a fallu plusieurs années, si ce n'est plus, pour compiler la façon optimum de la faire, c'est parti. Donc naturellement, toujours commencer par la posture. Vérifiez en l'occurrence les sept étages de notre tour, les pieds joints, les fessiers serrés, le ventre un peu rentré, le torse un peu ouvert, les épaules légèrement en bas en arrière, le menton légèrement en bas en arrière et le sommet du crâne qui cherche le ciel. De, place la respiration. Un ou deux soupirs. Et on bascule en respiration ujjayi. Je vous mets au-dessous de la description un lien pour retrouver ma vidéo sur la respiration ujjayi. Ensuite, nos cinq sens. Le dos des pouces vient légèrement appuyer au milieu du sternum pour capter les battements du cœur. Et le regard choisit un point au sol ou devant vous. J'entends tout, les odeurs, les températures, je capte tout. Ensuite, j'écoute l'humeur du moment, comment je me sens, ce à quoi je pense, sans trop analyser. Un peu comme si j'étais au spectacle pour me détendre. D'abord, plaçons la jambe. Il y a cinq options. La première, c'est lever le talon et tourner le genou. Pour certaines personnes elle est suffisante. La deuxième, c'est poser le pied sur l'autre. La troisième, la plante du pied contre l'arrondi du mollet. Quatrième, contre le genou. La cinquième, avec ou sans l'aide de la main contre la cuisse. Trouvez la variante où vous ne bataillez pas trop. L'équilibre doit être un, peu un défi mais ne doit pas vous faire passer un mauvais moment au point de bloquer le souffle. Une fois que vous avez trouvé votre variante, peu importe laquelle, observez votre respiration, écoutez-la. Le but étant de ne jamais l'interrompre. Mais plus important encore, une fois la position trouvée, essayez de trouver en vous, dans la tour de contrôle, l'espace le plus calme, celui qui compare le moins, qui commente le moins. Ensuite, il faut rajouter les bras, Pouce croisé, souvent on est mieux, expire immobile, inspire, monte. Voilà la posture de l'arbre, avec le pied donc plus ou moins haut, ça n'a aucune importance on a dit. Minimum une ou deux respirations, au moment du retour, immobile, inspire. Souffle, les bras descendent. Immobile, inspire. Souffle, le pied descend. Viens marquer parfaitement la position de départ. Et détends bien. Vous aurez remarqué que le pied qui est resté au sol est fortement fatigué. Il faut le détendre. Détendre aussi les contractions parasites qui peuvent être même jusqu'au haut du corps et dans le souffle. Et pour faire l'autre côté, remettez la vidéo au début pour trouver les positions du pied, puis des bras. Vous trouverez encore plus d'astuces bien-être dans mon blog, dont le lien est juste au-dessous. Et puis, vous pouvez librement télécharger mon guide, le yoga, ma clé bien-être, où je vous dévoile mes secrets pour un yoga facile et efficace. Pour ça, cliquez dans le lien et par mail, très rapidement, je vous l'envoie aussitôt avec un grand plaisir. Bien sûr, comme d'habitude, vous attendez la phrase du jour, elle arrive juste après. Et puis les partages, les commentaires, les likes, je vous attends. Abonnez-vous si vous voulez mes prochaines vidéos et on se retrouve juste après.